Le propos effectivement euh, va s'articuler essentiellement autour du journal Charlie Hebdo, euh, journal qui euh, donc a été effectivement fondé en 1969 d'abord sous le titre de Harakiri Hebdo, puisqu'il a été présenté d'ailleurs comme le supplément hebdomadaire du mensuel Arakiri, qui est très vite devenu l'Hebdo arakiri et qui est, en, en, est enfin devenu en novembre 70 Charlie Hebdo, suite à la fameuse une sur laquelle je ne reviendrai pas, du bal tragique à Colombay. Et euh, ce journal donc a disparu en janvier 82 après avoir d'ailleurs changé plusieurs fois de titre durant les mois précédents, « La semaine de Charlie », s'est appelé encore une fois « L'hebdo Rakiri Et euh, « Charlie Hebdo euh, », c'est vrai que c'est un titre essentiel dans l'histoire de la presse satirique française, hein, par sa liberté de ton, par euh, la clairvoyance de ses analyses en matière d'écologie, de, de contre-culture, mais aussi, même si on ne parlait pas encore explicitement de ça, de critique des médias. Et euh, par conséquent, étudier ses ascendants, ses collatéraux, ses descendants, revient à établir une, une espèce de généalogie hein, de la presse satirique française euh, durant le XXe siècle, hein, du début du XXe au, au début du XXIe. Alors quelques mots d'abord évidemment sur les figures de proue de Charlie Hebdo, et euh, au contraire de ce que prétendent certains révisionniste de cette histoire, à commencer par Val et Cabu. Le journal a deux fondateurs qui sont en couverture de bêtes méchants et hebdomadaires. Cavana, bien sûr, mais aussi Georges Bernier, alias le professeur Choron. D'ailleurs, Cavana le répète encore aujourd'hui. Hein, aucun des deux n'a eu une part plus importante que l'autre dans la création de, de ce journal. Et c'est vraiment leur association qui a permis l'éclosion de, de Charlie Hebdo. Alors Choron et Cavana... Euh, ils se connaissent depuis le milieu des années 50. Ils travaillaient, en fait, à cette époque-là, pour un journal qui s'appelait Zéro, qui était vendu uniquement par Colportage. Et euh, Choron, qui s'appelait pas encore Choron, qui s'appelait Bernier uniquement, euh, était le directeur des ventes de Zéro. Cavanna n'était le rédacteur en chef. Et en 1960, Cavana et Bernier Choron ont créé donc ce mensuel qui s'appelait Araquiri, hein, sous-titré « Journal bête et méchant » à partir du, du numéro 7. Et ils se fixent une ligne de conduite, c'est-à-dire... On rire de tout, de tout le monde, en pratiquant cet humour noir, brutal, absolu, qui est lui-même autoproclamé bête et méchant. Euh, et Cavana est le rédacteur en chef hein, de, de Harakiri durant les années 60. Il devient en 69 rédacteur en chef de l'Hebdo, hein, Charlie Hebdo et de Harakiri. Et euh, Choron, quant à lui, c'est le directeur de Harakiri, directeur de Charlie Hebdo, mais aussi l'éditeur de ces deux journaux, puisqu'il est le patron de ce qu'on appelle les éditions du Square, qui est un groupe de presse hein, des années 70, puisqu'il publie également dans ces années un journal de bande dessinée qui s'appelle Charlie, qui donnera son nom ensuite à Charlie Hebdo, Charlie mensuel, euh, un journal écologiste qui s'appelle La gueule ouverte, et puis des titres un peu plus éphémères, Surprise, BD, morzileuil, notamment... Et à partir du début des années 60, donc au tout début de Harakiri, Kavana et Choron se sont entourés de nombreux dessinateurs que vous connaissez, Rezer, Cabu, Wolarski, GB, quelques autres sont arrivés plus tard comme Fournier, comme Willem et puis un rédacteur. Et un autre rédacteur très prolifique, Delfeuille de Ton. Et puis au cours des années 70, des années Charlie Hebdo, la rédaction du, du journal s'est enrichie de nouveaux dessinateurs comme Carali, comme Nicoulot, comme Charlie Schlingot, de nouveaux rédacteurs comme euh, Berroyer, comme Manchette, comme, euh, comme Sylvie Castaire aussi. Et puis ponctuellement aussi, vous avez de, il y a de, quelques grands noms de l'humour qui ont participé, notamment à la fin de Charlie Hebdo, à, à ce journal. Coluche, hein, le vieil ami de l'équipe, euh, Pierre Desproges aussi, et euh, Ciné, dont on reparlera sans doute euh, un peu plus tard. Alors d'abord, quels sont les titres de la presse satirique qui ont pu, euh, qui ont pu inspirer, qui ont pu nourrir cet esprit euh, bête et méchant euh, dont se, se revendique Charlie Hebdo Bon, C'est vrai qu'on pourrait à la rigueur remonter jusqu'à la monarchie de Juillet euh, et à des publications qui s'appellent « La caricature », qui s'appelle Le charivari ». Euh, et qui critiquait férocement le régime de l'époque, qui critiquait euh, Louis-Philippe, euh, qui critiquait la bourgeoisie euh, du début du XIXe siècle, et euh, d'ailleurs cette critique il leur a valu de nombreux procès, des interdictions, on pense ici bien sûr aux, aux fameuses poires hein, qui sont attribuées souvent d'ailleurs par ailleurs à Daumier, alors que c'est Philippon, le directeur du, du, du Charivari, qui, est, qui en est l'auteur. Et bon, c'est vrai que ces journaux portaient un regard cruel sur la France des années 1830-1840, comme Charlie Hebdo porte un regard cruel aussi sur la France des années 70. Mais bon, la première, je dirais, véritable ascendance semble toutefois être l'Assiette au Beurre, qui est ce journal qui a été fondé en 1901, dans un contexte de floraison, de journaux, entre guillemets, anarchisants, comme le Père Pénard, par exemple. Et ce journal, l'Assiette au Beurre, c'est vrai, développe des idées, un style qui, finalement, sont assez proches de ce que sera 70 ans plus tard Charlie Hebdo, euh, ce que l'assiette au beurre tape sur les bourgeois, sur les curés, sur les militaires. Et puis il fait travailler aussi de grands dessinateurs, hein, comme le fera Charlie Hebdo plus tard. Hein. Dans l'assiette au beurre, il y a des gens comme Josso, comme Steinlein, même comme Van Dongen aussi, ou comme, comme Grandjouan. Et d'ailleurs si on en croit Delfeuille de Ton, euh, la formule de l'assiette au beurre a pu inspirer, alors consciemment ou pas, Cavanna euh, lorsqu'il s'est agi de créer un hebdomadaire. Ce que Delfeuille de Ton euh, m'a dit un jour que la formule de Cavanna elle, elle se rapproche en fait beaucoup de la formule de l'assiette au beurre. Euh, l'assiette au beurre c'était un numéro confié à un dessinateur, c'était un hebdo, mais au lieu de faire au lieu qu'il y ait pardon 12 mecs pour faire 12 pages comme un Charlie Hebdo, il y avait un mec qui faisait 12 pages et il faisait 12 pages tous les 3 ans. Alors En revanche, Cavana euh, récuse la forme d'humour pratiquée dans l'assiette au beurre, hein, qui relève souvent de l'allégorie, ce qu'il appelle le dessus de pendule. Et Cavana, je le cite ici, dit que cette allégorie, qui est très utilisée dans le dessin politique, permet de faire comprendre, par analogie, des choses très simples à des gens qu'on estime trop bêtes pour les comprendre sous leur forme directe. Euh, D'ailleurs, on peut noter que Cavanaugh n'a jamais affirmé s'être inspiré de l'assiette au beurre pour créer Charlie Hebdo, Peut-être aussi pour montrer, que, ou pour faire croire, que son journal n'est l'héritier de personne. Personne en France, en tout cas. Euh, parce que Cavana, euh, d'ailleurs d'autres dessinateurs de Charlie Hebdo, là, en revanche, n'ont jamais caché leur admiration pour un journal américain qui s'appelait « Mad Magazine », qui a été fondé en 1952 par un dessinateur et scénariste, Harvey Kurtzman. Et MAD, c'est vrai, à cette époque-là, c'était vraiment donné pour ambition de se moquer, de parodier tous les aspects de la civilisation américaine, la société de consommation, le pouvoir politique, le pouvoir financier, même la bande dessinée, les traditionnels comics américains. Et d'ailleurs, l'équipe de Harakiri avait lancé en 1965 un, une version française de MAD, donc qui s'arrête au bout de, de quelques numéros seulement. Mais bon, il n'en reste pas moins que beaucoup de dessinateurs euh, de ce journal MAD, hein, Don Martin, willie elder ont... ont susciter l'admiration, la fascination de gens comme réserve ou comme Wolinski. Euh, Alors parmi les ascendants de la presse satirique, euh, qui ont pu être, donc pour Charlie Hebdo, des modèles mais aussi des contre-modèles, euh, évidemment on ne peut pas passer sous silence le cas du journal satirique euh, paraissant le mercredi, c'est-à-dire « Le canard enchaîné ». Euh, bon, il ne s'agit pas d'esquisser ici un historique de, du canard enchaîné, mais c'est de voir dans quelle mesure le canard a pu, dans les années 60, la décennie qui précède la naissance de Charlie Hebdo, a pu influencer l'équipe de Carana et, et de Choron. Parce que c'est vrai que comme pour l'assiette au beurre, euh, l'orientation éditoriale du, du Canard Enchaîné n'est pas très éloignée de ce qui sera celle de Charlie Hebdo. C'est un journal antimilitariste, euh, anticlérical, euh, anti-gaulliste. Hein, on se souvient de la fameuse rubrique écrite par Freyseau et dessinée par Moisan qui s'appelait euh, La Cour. D'ailleurs, comme Charlie Hebdo plus tard, le Canard Enchaîné euh, refuse tout espace publicitaire dans ses colonnes. Et puis le canard offre également de, beaucoup de dessins satiriques ont été reproduits récemment dans, dans une anthologie hein, publiée aux, aux Arènes. Mais alors justement, cette, sur cette question du dessin, c'est peut-être là que se situe la principale différence avec Charlie Hebdo. Euh, parce que dans le canard enchaîné, le dessin est souvent illustratif. C'est-à-dire qu'il accompagne un texte. Alors que dans Charlie Hebdo, il vraiment, le dessin occupe vraiment une place majeure. Euh, vous avez des pages entières hein, qui sont accordées aux planches de, de Wolarski, de Rezer, de, de Gb ou, de, ou des autres. Euh, et puis la une de Charlie Hebdo, euh, 99 fois sur 100, c'est euh, un dessin en pleine page. Et puis... En revanche, alors, également, la, la, la forme d'humour que, que, que, pratique le canard enchaîné, euh, forme d'humour, en tout cas, qui pratique le plus le canard enchaîné, c'est le calembour, bon. Et alors là, vraiment, c'est, le calembour est détesté et même banni, hein, de, de, Charlie Hebdo, euh, d'ailleurs, qui propose régulièrement dans, dans, ses colonnes dans les années 70 des, des couvertures auxquelles vous avez échappé au canard, hein, qui contiennent régulièrement, d'ailleurs, des, des, des jeux de mots les plus, les plus éculés. Euh, et Cavanna lui-même d'ailleurs dans, dans Bête et Méchant euh, euh, estime que le calembour c'est une acrobatie stérile un truc de petit vieux bon, ben, on peut se demander quand même si cette aversion euh, pour le, pour le calembour n'est pas une façon pour lui de, de se démarquer hein, du, du canard enchaîné bon ça c'est une question qu'on peut se poser mais quand même il est intéressant de noter qu'aucun dessinateur euh, ni rédacteur d'ailleurs de Charlie Hebdo ne collabore au canard enchaîné dans les années 60-70 hein, Cabu rejoint le canard enchaîné mais une fois que Charlie Hebdo n'existe plus, à partir de 1982. Euh, ils ne collaborent pas au Canard Enchaîné, ces gens-là, alors qu'on les retrouve dans des journaux euh, sérieux, entre guillemets, le JDD, le Nouvel Observateur, le Monde, l'Humanité, etc. D'ailleurs, Volinsky lui-même affirme que euh, l'équipe de Harakiri méprisait le Canard Enchaîné. Il dit Pour nous, c'est un journal de flic. Puis Delfey de Ton, lui, alors, estime que de leur côté, les gens du canard n'aimaient pas du tout euh, la bande à Cavana, euh, parce que euh, en créant l'Hebdora il les ils auraient vieillis d'un seul coup, euh, en pratiquant un humour peut-être plus féroce, plus, plus caustique euh, que le canard. Et d'ailleurs, Delfey, pour prouver son argument, estime que le canard réagit très très mollement à l'interdiction de l'Hebdora après l'histoire du, du bal tragique en, en 70. Et puis, d'ailleurs, on peut aller plus loin, puis se demander si, si la mutation du canard enchaîné qui s'opère au début des années 70, mutation qui a été analysée par, par Laurent Martin dans son Histoire du, du canard, euh, cette mutation qui fait que ce journal, qui est un journal exclusivement satirique, devient un journal d'investigation, hein, on révèle les affaires Aranda, Boulin, De Breuil, Bocassa, bien sûr, bah, si cette mutation n'est pas, euh, pour le canard, euh, l'occasion de se distinguer, franchement, de, de Charlie Hebdo, euh, sans en apparaître comme une espèce de, de version light, hein, de version euh, édulcorée. Bon, Toutefois, euh, on ne peut pas faire quand même de Charlie Hebdo du canard enchaîné des, des concurrents féroces qui se détestent absolument. Euh, D'abord parce que Cavana est un bon ami d'un de, des principaux responsables du canard enchaîné encore aujourd'hui, d'ailleurs Claude Angeli. Euh, et puis Cavana, d'ailleurs, dans les colonnes de Charlie Hebdo, avoue qu'il a de l'estime hein, pour, le, pour ce vieux journal satirique. Et il, estime, il estime même que le canard devrait engueuler plus souvent la rédaction de Charlie Hebdo. Ce serait bien pour Charlie Hebdo. Bon. Et d'ailleurs... En... En 1973, avec la fameuse histoire des, des micros hein, euh, posés à la demande du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, des, des micros posés dans les locaux du, du Canard enchaîné, euh, Charlie Hebdo fait preuve d'une solidarité absolument incontestable. Et d'ailleurs, à cette occasion, Delfeuille-Lauton établit un, un parallèle entre les deux journaux, en écrivant, je cite Delfeuille, « Si l'hebdo, Charlie Hebdo, et le Canard existent encore, c'est pas parce que Pompidou est libéral, c'est parce qu'il n'est pas assez fort ». Donc il y a une, quand même une, une espèce de complicité, en tout cas de, de solidarité qui, euh, qui a été mise en évidence ici. Alors au-delà du canard enchaîné, il y a un autre journal, qui peut paraître plus surprenant, mais qui est euh, à la fois un ascendant et un concurrent dans les années 70 de Charlie Hebdo, c'est le journal Pilote. Euh, parce que le journal pilote, a bon, été bon, dirigé notamment par, évidemment, le papa d'Astérix, hein, René Goscinny. Euh, bon, c'est vrai que lorsque le premier numéro de pilote sort en 59, soit un an avant ce euh, c'est pas du tout un journal satirique, c'est un journal pour enfants, hein, très clairement. Mais, euh, mais comme Cavanaugh, Goscinny, c'est un grand admirateur de Mad Magazine. Et euh, son ambition, c'est que pilote devienne une espèce de mad à la française. Et c'est dans cette optique qu'il recrute, hein, que Goscinny recrute euh, au milieu des années 60 quelques-uns des dessinateurs de Harakiri, qui ne peuvent plus travailler dans le journal parce que le journal est interdit. Il recrute Cabu, il recrute Fred, il recrute GB, il recrute Rezer. Et euh, c'est après, après mai 68, hein, essentiellement, que Pilote devient vraiment, on peut dire, un journal satirique, avec une rubrique nouvelle qui a été créée dans le journal, qui s'appelle la rubrique Actualité. Euh, D'ailleurs, Cabu euh, a écrit, je ne sais plus où, à tort, que, que Pilote avait copié Charlie Hebdo avec cette rubrique actualité, ce qui est faux, parce que la rubrique actualité de Pilote, elle apparaît au mois d'août 68, et Charlie Hebdo, enfin, l'hebdo r'acquiri apparaît en, en février de l'année suivante. Et jusqu'en 74, c'est-à-dire l'année où Pilote devient mensuel, de, donc n'est plus un concurrent direct de, de Charlie Hebdo, on a quand même deux hebdomadaires qui, qui sont des, des rivaux, et, euh, et pour lesquels, c'est vrai, l'ambiance n'est pas toujours... Extrêmement, euh, extrêmement bonne, puisque Delfeuille de Ton, par exemple, bah, ne perd jamais une occasion de brocarder le journal. Il l'accuse notamment de ne jamais prendre la défense des petits, des petits journaux de bande dessinée qui sont régulièrement interdits euh, par le ministère de l'Intérieur, que ce soit Marcelin ou ensuite Poniatowski. Euh, là, je cite Delfeuille Est-ce que les éditeurs de journaux de bande dessinée, les pilotes et consorts, vont lever le petit doigt Comptez pas là-dessus. Quand on reçoit et on décerne des prix de la bande dessinée, on est de la race de ceux qui portent la Légion d'honneur sur leur chemise de nuit. Mais alors, il y a encore plus violent, il y a Cavana, qui dans un article de 71, vraiment, se déchaîne contre Pilote. Alors il écrit, je cite Cavana, « Pilote est mauvais parce que ceux qu'ils font sont mauvais. Oh certes, leur ambition est grande, ils méprisent, c'est certain. ici Paris, France Dimanche, le hérisson et tous les tristes besogneux de l'humour qui sent la pisse. Ils visent haut, c'est tout à leur honneur. Seulement, il ne suffit pas de viser haut pour péter plus haut que son cul, et le cul d'un cul de jatte, ça vole bas. » Alors, ça continue. Il définit les dessinateurs de pilotes de, je cite, « laborieux tâcherons de ce qu'il croit être l'humour, barbouillé de modernisme de prise unique de psychédélisme en formica, d'astuces de chansonnier, de calambours à deux ronds-la-botte. Bon. » Alors, il faut préciser ici le contexte, peut-être pour mieux comprendre ces lignes hein, très assa enfin, assassines de Cavana. Parce que quelques jours plus tôt, en en 1971, le rédacteur en chef du Monde, Noël-Jean Bergerot, avait, dans un article du Quotidien, très sévèrement critiqué la « satire molle » entre guillemets de, de Pilote, l'accusant même de complaisance avec le pouvoir pompidolien de, de l'époque. Et Cavana s'engouffre dans, dans la brèche, parce que Cavana veut, à cette occasion, récupérer en exclusivité deux de ses dessinateurs, Rezer et Cabu, qui travaillent encore à Pilote, tout en travaillant en parallèle pour Charlie Hebdo. Et Cavana et Choron les mettent devant une alternative simple, Soit il travaille uniquement pour euh, pour eux, à Arakeri et Charlie Hebdo, euh, soit il reste à pilote et dans ce cas-là, il quitte à Arakeri et Charlie Hebdo. Et alors, Cabu euh, avoue que, que son choix était d'ailleurs très, très difficile. Enfin, quand je l'ai vu, mais Cabu m'a dit « Non, je ne vais pas hésiter du tout. » En fait J'ai vu d'autres interviews où il disait que c'était extrêmement difficile. Cabu disait même qu'il me fallait choisir entre papa et maman. Hein. Alors, je sais pas qui est le rôle du papa et de la maman entre Goscinny et Cavana et bon, finalement, en fait, bah, rézer et, et Cabu ont quitté euh, la rédaction de Pilote, hein, quelques, quelques semaines plus tard, à la grande colère, d'ailleurs, de Gossini, hein, Gossini qui, euh, qui estime que Cavana, à ce propos, cherchait à tout prix une polémique, hein, une guéguerre entre deux canards, comme l'écrit Gossini. Et d'ailleurs, la guéguerre n'est peut-être pas tout à fait terminée, parce que j'ai vu qu'en 2003, euh, Pilote avait sorti un, un numéro spécial, où il avait reproduit une planche de réserve qui avait été parue pour la première fois en 71 dans Pilote. Et cette planche, elle accompagne d'un petit texte très ironique qui dit ceci. « Pendant les réunions de Pilote, réserve notait en douce les bonnes idées de ses petits camarades pour les revendre à un journal concurrent. » pas forcément très sympathique. Alors, donc les relations de de Charlie Hebdo, avec Le Canard, avec, euh, avec Pilote, sont donc, euh, qui sont à la fois des ancêtres et des rivaux de, de ce journal, ce sont complexes, hein, parfois teintés de, de, de méfiance réciproque, d'ailleurs. Alors, il en est autrement avec les journaux de ciné. ciné qui dans, les journaux de ciné qui, dans les années 60, ont, ont pu éveiller la conscience politique des dessinateurs de, de Harakiri. Alors, ciné, c'est un... Il a longtemps dessiné pour le journal L'Express. Hein, il a claqué la porte de L'Express en 1962. Il a créé son propre journal Ciné Massacre, hein, qui est un véritable pamphlet contre la société gaulienne, contre le régime gaullien. Et euh, comme le faisait l'assiette au beurre 60 ans plus tôt dans Ciné Massacre, euh, on tire à vue sur les policiers, sur les militaires, sur les curés, sur les capitalistes. Et bon, les conséquences ne se font pas attendre. Neuf numéros, euh, neuf procès. Euh, euh, pour ce journal qui est édité par Pauvert, un vieil ami de, de ciné, qui doit d'ailleurs cesser sa parution, faute d'argent évidemment, euh, dès avril 1963. D'ailleurs on peut remarquer que le, la typographie du titre euh, « Ciné Massacre hein, », qui représente une espèce de vitre brisée, est reproduite aujourd'hui dans, dans la typographie de, de « Ciné Hebdo ». D'ailleurs parmi les nombreux dessinateurs qui euh, ont collaboré à « Ciné Massacre euh, », il y a un jeune Hollandais qui ne dessinait pas encore à l'époque pour, pour Arakiri, qui s'appelle « Willem ». Et Willem qui, euh, qui avoue aujourd'hui que, je cite Willem, que, que le journal de Ciné était sa Bible. Et l'écrit, il, il ça m'a donné une idée de ce qu'on pouvait faire avec le dessin d'humour. Alors Ciné, c'est également le fondateur du, du fameux journal L'Enragé, hein, qui a été créé en plein, en plein cœur des événements de mai 68 et qui disparaît en novembre de, de la même année. Qui disparaît en novembre, c'est-à-dire deux mois avant que paraisse le premier numéro de Harakiri Abdel. D'ailleurs, pour Volinsky, pour GB aussi, il ne fait pas doute que l'hebdo s'inscrit vraiment dans la continuité de l'enragé d'une certaine presse, hein, 68 à Bon, C'est vrai que GB et Volinsky, surtout, ont travaillé hein, dans le journal Le Ciné, comme Cabu, comme Willem, comme réserve, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Et l'enragé a développé en hein, une satire contestataire, euh, très subversive, qui n'hésite pas euh, à comparer, hein, vraiment sans aucune mesure, la Ve République au Troisième Reich et euh, de Gaulle à Hitler. Hein. Euh, d'ailleurs, Ciné, euh, Ciné et sa bande euh, reprennent d'ailleurs à leur compte le fameux slogan « CRSSS ». Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. L'enragé se revendique comme un journal d'extrême-gauche. « ce, ce journal est un pavé », écrit ici dans le premier numéro. Et Siné, d'ailleurs, il développe sa, sa vision du monde, euh, tiers-mondiste, anti-impérialiste. Il y a des textes qui sont assez surprenants 40 ans après, lorsqu'on les relit. Hein, il rend hommage au Viet Cong, euh, à la révolution culturelle chinoise, à Cuba, à euh, s'attaque aux États-Unis, qui présente comme un pays euh, raciste, pro-nazi, euh, à Israël, qui, d'ailleurs, quelques mois plus tôt, avait euh, déclenché la, la guerre des six jours. Mais bon, en définitive, quand même, la presse de Siné, enfin, à travers l'enragé, euh, satirique, engagée. Et à mon sens, quand même assez différente de, de l'esprit bête et méchant de, de, de Charlie Hebdo. Je crois que, contrairement à l'idée reçue, je pense que Charlie Hebdo n'a jamais été un journal gauchiste. Euh, bon, C'est vrai qu'il fait preuve d'une certaine bienveillance envers les milieux trotskistes, maoïstes de, de la presse 68, mais il le fait <coughs> surtout au, au nom de la défense de la liberté d'expression. Bon, euh, il s'en prend très violemment, Charlie Hebdo s'en prend très violemment au pouvoir de droite, hein, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard, mais à la différence de l'enragé qui est paru en plein bouillonnement de, de 68, Charlie Hebdo n'appelle jamais ses lecteurs à l'insurrection, au grand soir, euh, au meurtre de, de policiers, ça ne va pas du tout euh, aussi loin. Bon, tout ça n'empêche que le, le journal de, de ciné a donné l'idée à la rédaction de Harakiri de fonder un hebdomadaire, c'est-à-dire un format euh, périodique qui lui permettrait de traiter l'actualité, ce que Harakiri, qui est mensuel, ne permettait pas. D'ailleurs, j'ai des... Euh, GB me l'a affirmé, hein, je cite GB ici, Il dit « Ce qui avait conforté Kavana, qui avait toujours en tête l'idée de faire un hebdo, ça avait été le succès, le succès de diffusion du journal de ciné. L'enragé avait montré qu'une formule vite faite comme ça pouvait donner un journal vif, intervenant, militant. » Et Volinsky ailleurs écrit même que Harakiri Hebdo a été créé, je cite, « dans la foulée de l'enragé ». D'ailleurs, plus globalement, c'est vrai que c'est quand même mai 68 hein, qui a amené l'équipe de Harakiri euh, à la satire politique. Alors, dans les années 70, maintenant, dans les années 70, donc à l'époque où paraît Charlie Hebdo, euh, on peut d'abord remarquer que Charlie Hebdo, autant est souvent assez dur envers ses, ses confrères respectés, respectables, comme le canard ou le pilote, autant Charlie Hebdo encourage les petites publications satiriques en leur faisant de la publicité gratuite dans ses colonnes, notamment dans, dans, une, dans la rubrique de Willem qui s'appelle La Revue de Presse. Et donc on y apprend ainsi, en 71, la naissance de deux petits journaux satiriques qui s'appelaient Satirix et Zing. Alors Satirix, d'abord, c'est un journal créé par un descendant, je ne sais plus si c'est l'arrière petit-fils, enfin peu importe, en tout cas c'est un descendant de Jules Grandjouan, Lucien Grandjouan. Jules Grandjouan, c'était un dessinateur de l'assiette au beurre. Et Satirix, alors justement, reprend la formule de l'assiette au beurre, puisque dans Satirix, chaque numéro est confié entièrement à un dessinateur. Alors il y a un numéro qui est dessiné uniquement par Sénet, un autre par Eiffel, un par Dubout, par Moisan, par Ciné, par Pinozac... D'ailleurs, ce numéro, réalisé par Pinozac en, en septembre 1973, est intitulé « La vérité toute nue ». Et cette, ce numéro euh, est, euh, provoque l'interdiction du journal pour outrage aux bonnes mœurs, hein, comme d'ailleurs le déplore Willem dans Charlie Hebdo, parce que Pinozac a eu quand même l'affront de dessiner le sexe des différents chefs d'État. Et pour Zing, alors la revue Zing, elle, euh, très beau, pas cher, hein, comment, euh, comme elle se surnommait elle-même, et d'ailleurs, elle a eu un, éph un éphémère supplément hebdomadaire qui s'appelait « Politicon », euh, la revue Zing <coughs> reçoit le, le, le soutien chaleureux de la rédaction de Charlie Hebdo, de Vilaine, de Delphaye de Thon. C'est un journal qui a été lancé par plusieurs dessinateurs, par Pierre Guiton, par Philippe Bertrand, par Philippe Soulas, euh, par Gilles Nicolot et qui accueille également des textes de Jacqui Berroyer. Et, euh, et d'ailleurs, ce journal, on peut le signaler, est imprimé par un vieil ami de Choron qui s'appelle Jean Fuchs. Et d'ailleurs, après la disparition de Zing en 74, euh, certains nombres de ces, des, euh, des collaborateurs du journal sont recrutés hein, à Charlie Hebdo, euh, notamment euh, Berroyer pour les textes et Niccolo pour, euh, pour les dessins. Et puis, alors, le dernier exemple notable, je dirais, de journal satirique est apparu dans les années 70. C'est un morceau qui s'appelait, euh, enfin, qui, je ne crois pas qu'il existe encore, qui s'appelle Jalon, qui avait été fondé par euh, Bruno Télène en 79. Bruno Télène c'est Basile de c'est le frère de Karl Zéro. Et euh, Jalon euh, utilise beaucoup la parodie, le détournement de photographie, comme pouvait le faire d'ailleurs à Akiri depuis le début des années, des années 60. Mais ce journal reçoit le, le soutien appuyé de Willem, encore une fois, dans sa revue de presse, de Berroyer aussi, qui évoque d'ailleurs avec humour un, un dangereux concurrent pour, pour Charlie Hebdo. Euh, dangereux concurrent, même si bon, l'orientation idéologique de Jalon est quand même nettement plus à droite que, que, que Charlie Hebdo. Alors enfin, après... Après la disparition de Charles Liebdo en 82, est-ce que d'autres journaux satiriques ont pu prendre efficacement le relais euh, ben Pendant presque dix presque ans, la succession paraissait impossible. Euh, L'héritage était être trop lourd à porter, mais aussi peut-être parce que le contexte politique s'y prêtait mal. Le euh, contexte politique, c'est-à-dire le retour de la gauche au pouvoir après pratiquement un quart de siècle d'opposition. Bon, il y a quelques titres qui émergent mais qu'on ont une existence très brève, hein. des titres qui s'appellent « Vertige des lettres »,« L'intox »,« Tout va bien euh, »,« Vrai magazine euh, ». Ce dernier journal, d'ailleurs, propose des dessins de, de, de beaucoup d'anciens, de Charlie Hebdo, Gébé, Willem, euh, Carali, entre autres. Alors il y a un autre journal qui, qui a un bail un peu plus long, qui, qui va durer près de deux ans, qui s'appelle « Zéro ».« Zéro euh, » comme le journal où s'était rencontrés dans les années 50, Cavana et Choron. Et d'ailleurs, dans ce journal, hein, on retrouve de très nombreuses signatures de, de, de Harakiri, de, de Charlie Hebdo, euh, Choron, bien sûr, Cavana, Volinsky, Gébé, Willem, Berroyer, Villemin, etc. Mais alors toutefois, le, le tournant le plus important dans l'après-Charlie Hebdo survient, bien sûr, avec la création de la « Grosse Bertha ». La Grosse Bertha, c'est un journal qui a été créé au tout début de, de l'année 91. C'est un journal donc, satirique qui a été lancé par un, un éditeur qui s'appelle Jean-Cyril Godefroy, un éditeur qui avait publié quelques temps plus tôt une, une biographie de Cabu, et par un spécialiste du dessin de presse qui s'appelle François Fortcadel qui tient un blog d'ailleurs, Iconavox, et euh, qui d'ailleurs le premier rédacteur en chef de La Grosse Bertha. C'est Forcadel qui a convaincu GB de, de participer à cette nouvelle aventure, et d'ailleurs c'est GB qui a trouvé le titre, La Grosse Bertha. Et beaucoup d'anciens, d'ailleurs, de Charlie Hebdo participent à la Grosse Bertha. On trouve Cabu, on trouve Siné, on trouve Willem, on trouve Volinski. Et la Grosse Bertha se, se fait connaître par notamment son opposition résolue à la guerre du Golfe. On est au début de l'année 91, on est en pleine guerre du Golfe. Et les numéros de la Grosse Bertha sont des numéros très violemment anti-guerre du Golfe. Et c'est alors que, très curieusement, un chansonnier fait son entrée par la grande porte, dans le monde du journalisme. Il s'appelle Philippe val C'est un grand ami de Cabu, euh, qu'il a connu au milieu des années 70. C'est le comparse, à l'époque, de Patrick Fonte, sur scène. Et Philippe Valle devient rédacteur en chef, assez rapidement, de la Grosse Bertha. Et à en croire euh, Arthur, alors Arthur, euh, pas l'homme le... de télévision, Arthur, c'est également un, un, un ancien de Charlie Hebdo, euh, militant écologiste et rédacteur à la Grosse Bertha, à en croire Arthur, c'est alors qu'éclate, je cite, « La scission de l'international satirique ». Parce qu'en juillet 1992, Val et Cabu quittent la Grosse Bertha en prétextant que le journal serait en train de se droitiser euh, et qu'il se complairait dans une joyeuse déconnade anarchisante. Mais de leur côté, Godefroy, Arthur et puis quelques autres aussi, eux, accusent Val de vouloir transformer la Grosse Bertha en journal moraliste, pétri, de bonne conscience de gauche, où il faut des indignations à chaque page, etc. Et la semaine suivant leur départ, Val, Cabu, mais aussi la plupart des grands anciens de Charlie Hebdo, décident de ressusciter le titre qui avait disparu dix ans plus tôt. Et ils demandent quand même, dans la politesse, de demander à Choron, qui lui ne collaborait pas à la grosse Bertha. Choron hésite et finalement il refuse. Et là, non seulement il refuse, mais Choron intente un procès au nouveau journal. Procès parce qu'il accuse le journal d'avoir volé le titre Charlie Hebdo. Alors, il faut quand même rappeler ici que le titre Charlie Hebdo n'avait jamais été déposé dans les années 70 à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Mais Choron, sachant qu'un nouveau Charlie Hebdo était sur le point de se créer, l'a a fait déposer par une société, on va dire écran, une société complice de Choron, qui s'appelait Star Spectacle et Création, et donc il a déposé quelques temps après le lancement de nouveau Charlie Hebdo. Et la démarche de Choron ici est, est simple, c'est-à-dire que Choron ne veut pas, d'un Charlie Hebdo dont il ne serait pas le directeur, et il ne veut pas d'un Charlie Hebdo dont le rédacteur en chef, Philippe Val est complètement étranger à l'équipe d'origine. Alors il y a un procès hein, qui se tient au début de l'année 93 et euh, bah, finalement, au terme de ce procès, le titre Charlie Hebdo est récupéré par Cavana qui, euh, désigné par la justice comme l'unique fondateur du journal, au mépris de toute vérité historique. D'ailleurs, Choron est condamné à payer 150 000 francs de dommages et intérêts qu'il ne paiera jamais, puisqu'il n'a pas les moyens. D'ailleurs, Choron, euh, quelques temps après, avec, euh, avec quelques-uns de ses fidèles, euh, des gens comme Beroyer, comme Villemin ou comme Charlie Schlingot, a, a, a dirigé quelques temps un, un nouveau Harakiri Hebdo, il avait encore l'autorisation de, de ce titre-là, euh, Harakiri Hebdo qui avait fusionné avec la Grosse Bertha, qui était en pleine, euh, en pleine crise hein, depuis que tous les grands dessinateurs étaient partis. Mais bon, cette Harakiri Hebdo Grosse Bertha n'a pas franchi le seuil des 10 numéros, alors que, comme vous le savez, le, le Charlie Hebdo actuel approche des 900 numéros, un chiffre qui n'a jamais été atteint. Par son glorieux aîné des années 70. Donc voilà un titre aussi légendaire que Charlie Hebdo qui est de retour dans les kiosques, et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être ce titre légendaire qui peut expliquer le succès et la longévité de, de ce journal. Mais alors, dans ces premières années, quand même, jusqu'à la fin des années 90, euh, ce Charlie Hebdo-là, à mon sens, pouvait apparaître comme un héritier moderne du vieux journal satirique. Bon, Gb n'avait rien perdu de son talent, de sa poésie, Ciné n'avait rien perdu de sa verve, etc. Cavana non plus, je pense. Euh, et puis d'autres, hein, de nouveaux dessinateurs, révélés, hein, leur talent, leur, leur férocité. Je pense notamment à Charbe avec la série Maurice et Patapon, qui s'inscrit vraiment complètement dans l'humour bête et méchant. Et puis d'ailleurs, les combats que mène ce nouveau Charlie Hebdo ne me semblent pas en tout cas être en contradiction avec ceux qu'avait mené l'ancien. Euh, l'ancien Charlie Hebdo se battait pour l'écologie, pour l'émancipation des femmes, pour l'abolition de la peine de mort, pour l'amélioration des conditions d'incarcération. De, euh, l'ancien Charlie Hebdo luttait contre la droite autoritaire incarnée à l'époque par Marcelin, par Perfit et autres. Ben, le nouveau Charlie Hebdo, lui, euh, il défend l'altermondialisme. Val est euh, va l'un des membres fondateurs d'Attaque, par exemple. Il défend... Jusqu'à la fin des années 90. Hein. Il défend la critique des médias à l'époque. Il, il soutient Bourdieu, il soutient Serge Alimi, il soutient Pierre Carle. Euh, il soutient les sans-papiers, il soutient les mouvements sociaux, notamment les, les mouvements sociaux de, de la fin de l'année 95. Euh, il tire à boulet rouge sur le Front National, mais aussi sur la droite, hein, sur, euh, sur Pasqua, sur Debré. Il tire à boulet rouge aussi sur les intellectuels médiatiques, sur Glucksmann, sur Finkelkraut, sur BHL, que Val a quand même qualifié en 98 des de la pensée. Et en fait, la mutation, je dirais, de ce journal satirique d'assez bonne tenue, je dirais, en une espèce de bréviaire de la morale dominante, s'est effectuée très progressivement. Il y a eu d'abord la guerre au Kosovo, âprement défendue par Val en 1999 au nom des droits de l'homme. Il y a eu ensuite les attentats du 11 septembre qui ont fait basculer, notamment Val, encore une fois, vers une espèce de néo-conservatisme, une, une adulation d'Israël, un soutien aux États-Unis de Bush, une hantise de l'islam, on pense à l'affaire des caricatures de Mahomet. Il y a eu ensuite le référendum sur le traité constitutionnel européen, hein, pour lequel Val a fait campagne en faveur du oui, à la différence d'autres, hein, de Cavana de, de, de Siné et de charbe Il a fait campagne en faveur du oui, bon, euh, pourquoi pas, mais tout en assimilant les nonistes à des espèces de barbares antisémites, hein, pour, pour faire simple. Et pour être honnête... Je pense que ce Charlie Hebdo, finalement, trahissait déjà largement son prédécesseur avant que n'éclate la fameuse affaire ciné en juillet 2008. Euh, parce qu'avant que n'éclate cette affaire, euh, Val était, avait déjà son, son de serviette sur de nombreux plateaux télé et radio. Val, mais pas seulement. Euh, Bernard Maris, euh, Anne-Sophie Mercier, euh, euh, Caroline Forest aussi. On, on les voit, on les entend euh, sur tous les plateaux euh, télé et radio. Euh, Val, vient même une chronique sur, sur France Inter depuis 1992, grâce à son grand ami euh, jean lucès et autant, dirais le premier Charlie Hebdo exerçait une satire, globale, une, une, une, exerçait pleinement la satire, c'est-à-dire qu'il se moquait aussi, et avec une grande violence, de la presse. Autant celui-ci euh, souhaite vraiment euh, avoir sa place dans le champ médiatique. Euh, il est cité dans les revues de presse, alors qu'il n'était jamais cité dans les années 70. Euh, et puis surtout, son patron, enfin son ex-patron, pardon, ne, ne perd jamais une occasion de s'afficher aux côtés de ses amis directeurs de journaux, que ce soit Geoffrin Oliven, Gisbert, etc., ou Denis Bar quand il était à l'Express. Et euh, c'est vrai que, bon, par rapport à Val, par rapport à Cabu et puis à leurs tristes affidés, uh, Biard, Comar, Reis, Luce Lapin, puis même Volinsky qui, qui fait rire les, les mémères abonnés à Paris Match, il hein, euh, y a quelques rubriques qui pouvaient encore entretenir l'illusion, euh, et notamment la fameuse rubrique de ciné, Ciné Sem sa zone". Alors, je sais de sources sûres que Val voulait se débarrasser depuis très longtemps de ciné et de Cavana mais le problème, parce qu'ils le considèrent comme deux vieux cons, tout simplement. Euh, mais le problème, c'est qu'ils voulaient le faire sans heurts. ils voulaient attendre patiemment leur mort. Le problème, c'est qu'ils ne meurent pas. Euh, non, mais Val avait déjà tout prévu. Hein. Euh, Spar, Johan Sfar avait, avait fait son entrée dans Charlie Hebdo. Il n'est pas resté bien longtemps parce qu'il s'est fait justement euh, gronder, c'est le moins qu'on puisse dire, par Siné, euh, après avoir critiqué Willem. Euh, donc il voulait remplacer Siné par Sfar et Cavana par euh, quelqu'un qui tient déjà une rubrique depuis quelques temps, qui s'appelle Philippe Lançon. Alors en manque de chance, donc les vieux cons s'obstinent à vivre. Et Siné est finalement donc, mis à la porte de Charlie Hebdo, après cette fameuse chronique hein, que Val, Ascolovitch et d'autres ont qualifié d'antisémite. Je rappelle d'ailleurs que la justice leur a donné tort. Bon, et c'est vrai que l'espèce de psychose anti-antisémite de Val est l'une des raisons majeures de ce, de ce, ce renvoi, mais ce n'est pas la seule. Euh, c'est aussi et surtout, je crois, un signal fort qui indique que Charlie Hebdo, pour Val, ne doit pas être ce brûlot libertaire qui était il y a 30 ans, mais un journal respectable, défendant, je cite Val ici, une sociale démocratie exigeante il bon, faut quand même rappeler que, Val a quand même, euh, que, Siné, pardon, que Siné a eu quand même l'outrecuidance de condamner la guerre au Kosovo, euh, de voter non au référendum. Il a eu l'outrecuidance de dénoncer sans relâche les crimes commis par le gouvernement euh, et l'armée israélienne. Il a aussi, euh, cette effrontée, euh, soutenu Denis Robert contre Claire Stream, alors que Val faisait l'inverse, en soutenant l'avocat de Claire Stream, qui est le même que celui de Charlie Hebdo. Et puis il a osé attaquer l'opportunisme de Jean Sarkozy. Et je sais aussi que les contacts entre Val et Sarkozy ont commencé au moment du procès des caricatures, hein, durant la, la dernière campagne présidentielle. Et je ne sais pas si vous avez lu le Charlie Hebdo euh, après les résultats du premier tour, hein, qui plaçait donc quand même largement Sarkozy en tête. Et Val, dans son dit n'a pas appelé ses lecteurs à voter en masse contre le candidat de l'UMP. Il aurait pu titrer « balayer cette sale gueule » comme le faisait Cabu en 74, hein, en parlant des candidats de droite. Non, non, non, il était content, Val, après ce premier tour. Il était content parce que les candidats qui avaient voté non au référendum avaient obtenu de faibles scores. Bon, bon aujourd'hui, Sarkozy a désigné Val, directeur de France Inter. C'est sans doute une bonne nouvelle. Bon, peut-être pas pour France Inter, mais pour la presse satirique. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle perd l'un de ses plus grands fossoyeurs. Elle perd le profanateur de la sépulture, qui était Charlie Hebdo. Et euh, on peut espérer, je ne sais pas, peut-être que sans Val, Charlie Hebdo retrouvera peut-être un peu de son âme. Après, c'est le, le futur qui nous le dira. Et c'est Charles, notamment, qui nous le dira. Et puis on peut remercier Val aussi d'avoir permis, hein, bien, malgré, bien malgré lui, la naissance d'un concurrent à Charlie Hebdo. C'est quand même grâce à Val qu'on peut lire Ciné Hebdo depuis le mois de septembre. Donc le vieux ciné n'est pas mort. Et euh, autour de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, il tente de redonner à la presse satirique française ses, ses lettres de noblesse. Alors, en, en guise de conclusion, euh, je voudrais dire que, il ne sert à rien, de mon point de vue en tout cas, de, de vouloir imiter, de vouloir reproduire ce qu'était Charlie Hebdo, ce qui était la presse satirique des années 70, de vouloir reproduire absolument ce qu'était Charlie Hebdo. Le, le procès, entre guillemets, qu'on peut faire à Charlie Hebdo aujourd'hui n'est pas dire ben « Non, vous ne faites pas exactement comme faisait Charlie Hebdo euh, ». Non, la presse satirique, elle doit toujours innover. On ne peut pas refaire aujourd'hui le même Charlie Hebdo qu'on faisait dans les années 70. La presse satirique doit innover, doit surprendre le, le lecteur. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce type de presse, bon, hormis peut-être Sinebdo, euh, il se rend compte peut-être sur d'autres supports que, que le papier, euh, notamment sur l'Internet, hein, qui est une mine de, de, de sites de, de site satiriques. Et Internet n'est euh, sans doute pas, comme l'affirmait Philippe Val en 2001, une commandantour néolibérale, mais peut-être un véritable lieu de, de contestation, de dérision de la politique, de la société, de la culture. Je vous remercie.